Bonjour, c'est Pierre Huguet. On va faire un jeu dans lequel chaque participant va envoyer un SMS à l'animateur et une fois ces SMS reçus, il va cliquer sur son téléphone. Le programme va alors tirer au sort un deux numéros et l'appeler pour lui dire qu'il a gagné. Ensuite, le programme pourra aussi tirer au sort un deuxième numéro et envoyer un SMS. Alors personnellement, j'aime bien ce programme parce qu'il permet de voir comment échanger des données entre téléphones. Il est très rapide à faire et il peut être réalisé par l'enseignant en faisant jouer les participants donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser au tout début d'un cours sur App Inventor en cinq minutes les participants voient qu'on peut faire des choses vraiment très sympas et des jeux de groupe pour commencer je vais créer un projet que je vais appeler SMS Game j'ai pris le choix du français comme langue de développement alors on va d'abord concevoir l'interface utilisateur on va demander un écran d'alignement centré dans lequel on va mettre un bouton avec une taille de police importante, puisqu'on aura uniquement un chiffre à afficher, donc une taille de police de 200, et une valeur par défaut qui doit être égale à 0, puisque c'est le nombre de SMS au début. Ensuite, on va rajouter un composant SMS et un composant téléphone. Ces composants ils sont dans l'onglet social, donc on met un SMS et on met un appel téléphonique. Voilà, on a terminé la mise en place de l'interface utilisateur. On va passer maintenant à la programmation en cliquant sur l'onglet « bloc ». Au niveau du programme, je vais d'abord traiter la définition des variables. Ensuite, je m'intéresserai aux différents événements du programme. Dans les variables, je dois créer une liste de numéros que je vais appeler numéros et que je vais initialiser comme une liste vide. Ensuite, je vais avoir trois événements à traiter. Le premier, c'est l'initialisation, quand Screen Initialize. Le deuxième, c'est quand je reçois un message et le troisième, quand je clique sur le bouton alors traitons le premier événement quand Screen Initialize je dois initialiser les SMS donc je veux demander que la réception des SMS soit activée alors vous devez mettre une valeur ici qui est une valeur numérique et pour savoir quelle est la bonne valeur, vous pouvez cliquer droit sur le composant et demander de l'aide. Et vous allez avoir en anglais, malheureusement, les différentes valeurs possibles. Ici, la bonne valeur, c'est le 2 pour que ça soit activé. Mieux vaut éviter le 3. Le 1 est la valeur qui correspond au modèle désactivé. Ensuite, je vais traiter l'événement qui correspond à la réception d'un SMS. Quand je reçois un SMS, je vais ajouter à la liste des numéros. l'item correspondant au numéro à plan, c'est-à-dire le nombre. Ensuite je vais afficher dans le bouton la nouvelle longueur de la liste, c'est-à-dire que je vais mettre dans le bouton texte la longueur de la liste. Taille de la liste. Où est-ce que c'est? Taille de la liste, la voilà. Taille de la liste des numéros. Voilà, et j'ai terminé le deuxième événement. Je vais maintenant traiter le troisième événement qui correspond au moment où l'utilisateur clique sur le bouton. Dans ce cas-là, la première chose que je fais, c'est désactiver la réception des SMS par le programme. Donc je le mets à 1. Le téléphone, lui, continuera à fonctionner normalement. Et je vais choisir un élément aléatoire que je vais affecter au numéro de téléphone. Donc je vais mettre l'appel téléphonique numéro de téléphone à un numéro aléatoire ici dans les listes des numéros et une fois que j'ai ce numéro et eh bien il ne me reste plus qu'à lancer l'appel téléphonique voilà mon programme est terminé pour faire un appel téléphonique je peux faire exactement la même chose avec le sms c'est à dire mettre le numéro de téléphone à un nombre aléatoire dans la liste des numéros ensuite mettre un texte Bravo, gagné. Et puis ensuite, envoyer mon message par SMS en appelant appel SMS. Voilà, mon programme est terminé. Pour tester, je vais dire transférer le programme sur mon téléphone. Alors je vais utiliser cette fois-ci directement la construction qui va me donner le flashcode. Voilà le flashcode. Je vais faire apparaître mon téléphone ici. Et je déclenche l'aide de Companion. Je lance le scan. Je scanne le code barre avec mon téléphone. Ça y est. Et j'installe l'application. Voilà, je peux l'ouvrir. Et je vais envoyer un SMS depuis un autre téléphone. Voilà, il a reçu un SMS. Je clique sur le bouton et il appelle un numéro au hasard, il n'y en avait qu'un. Il a appelé un numéro, il n'y en avait qu'un. Et de la même manière, je vérifie sur l'autre téléphone que j'ai reçu un SMS.